Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Donc c'est Inkscape 0.92. Nous allons voir un nouvel outil qui s'appelle filet de dégradé. Et nous allons réaliser euh, ces différents filets. Pour cela, je vais ouvrir, enfin je vais aller créer un nouveau document, donc fichier nouveau. Je vais aller dans fichier importer. Je vais importer donc mon modèle. Je vais le placer en haut à gauche, comme ceci. Euh, je vais cliquer ici sur les propriétés du document. Ajuster par rapport à la sélection. voilà. Et Je vais également cliquer ici sur une petite nouveauté de cette version d'inkscape, c'est-à-dire l'arrière-plan en damier, ce qui nous permet de voir la transparence. Donc ça, c'est sympa. On n'oublie pas d'enregistrer euh, ce document. Voilà, Je vais l'appeler filet de dégradé. Remplacer. Alors, nous allons en faire apparaître dans la palette des calques, le calque sur lequel se trouve donc notre modèle. On va d'ailleurs le renommer modèle. Alors modèle que vous trouverez bien sûr en bas de la vidéo ou euh, sur le site. Je clique sur le petit plus pour ajouter un nouveau calque, que je vais appeler Illus. Voilà, je valide. Euh, je verrouille le calque modèle pour être sûr de ne pas le toucher. Voilà. J'ai le calque Ilus qui est sélectionné. Donc c'est bon. Je sélectionne maintenant l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Pour, cr pour créer un carré, bah, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'outil euh, créer et éditer les nœuds. Alors une petite chose aussi. <rire> euh, on va faire apparaître la palette fonds et contours donc bien euh, avoir ici un fond si vous avez un contour vous pouvez le supprimer en cliquant sur la croix alors des fois il est possible que l'opacité soit à 0 donc à ces cas là vous voyez absolument rien donc pensez bien à avoir une opacité à 100% alors c'est écrit ici mais c'est également écrit en bas vous voyez ici là cet endroit là il faut que ce soit à 100% donc là ceci étant fait on peut donc prendre notre outil filet de dégradé euh, il faut cliquez donc sur ce petit pictogramme là, nombre de lignes, une, colonne, une, et on double clique sur notre petit carré. Voilà, à ce moment là, on a quatre petits nœuds qui apparaissent. Donc on va appliquer par exemple sur ce nœud ici, on va récupérer la couleur violette. Donc pour cela, on clique sur l'outil pipette, tac. Voilà, je récupère la couleur. Ici, je sélectionne mon, mon petit nœud là. Je vais lui appliquer une couleur verte à celui du bas une couleur rouge et là en principe ça devrait être la même couleur une couleur bleue voilà on a fait notre premier filet de dégradé on va un petit peu commenter euh, ici ces différents paramètres donc là on a le nœud et le nœud a ici deux petites euh, poignées alors on peut cliquer et glisser vous voyez ça permet de d'allonger l'influence de la, la couleur violette par rapport aux autres Dès qu'un nœud est sélectionné, euh, les petites poignées qui étaient rondes deviennent des flèches. Et ces flèches nous indiquent euh, leur dépendance par rapport au nœud. En fait, vous voyez, ça, ça, vraiment, ça dirige vers le nœud. On peut aussi euh, masquer ici les, les petites poignées ou les supprimer en cliquant là-dessus. Alors pour les masquer, il faut cliquer là-dessus. À ce moment-là, on ne les voit pas. Et pour supprimer... On sélectionne tout et on clique sur ce petit pictogramme voilà à ce moment là on n'a plus du tout de, de poignée euh, on va les faire apparaître en recliquant là dessus Tac. Euh, ce petit picto sert à adoucir une courbe donc pour cela il faut sélectionner les deux nœuds et cliquer là dessus alors il faut alors ctrl z excusez moi il faut bien déplacer voilà il faut que les deux poignées de ces nœuds ont été déplacées. Donc je recommence, clac, voilà. Donc j'ai déplacé cette poignée, j'ai déplacé celle-là. Si je sélectionne maintenant les deux nœuds et que je clique là-dessus, hop, ça adoucit un petit peu le, la courbe. Voilà, euh, cet outil-là nous permet de redimensionner le filet pour qu'il soit bien compris dans notre boîte englobante d'ailleurs c'est bien expliqué, clac, vous voyez donc tout est bien. Euh, cet outil là, cette, ce petit pictogramme nous indique qu'on travaille bien sur le fond donc s'il est désactivé ben, je ne peux pas travailler sur le fond donc il faut bien l'avoir la, activé et ce petit pictogramme euh, nous fera travailler donc sur le contour ce qu'on verra euh, ici. Donc, je replace correctement les éléments, voilà Je vais dupliquer cet objet pour réaliser maintenant cette forme, donc CTRL-D, ou je clique là-dessus, clac. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais désactiver le magnétisme là. Donc on reselectionne l'outil filet de dégradé. Et on va jouer avec les poignées tout simplement. Donc je prends celle-ci, je l'étire, je prends celle-là, je la pousse aussi. Euh, pour ce nœud là, ben, je vais étirer également la couleur grâce aux poignées là, je vais faire ça, clac, et voilà. Donc, on obtient quand même des formes assez intéressantes. Puis, en termes de couleurs, c'est vraiment vraiment intéressant aussi. Euh. Bon. <rire> voilà. Bon, maintenant, nous allons réaliser euh, cet autre objet. Donc, je sélectionne cet objet, je le duplique, je le déplace. Il va falloir rajouter donc des filets horizontaux et verticaux. Donc je double clique ici sur la ligne pour ajouter donc une ligne verticale, une deuxième. Je me mets ici. Alors on peut se mettre donc soit sur les lignes qui sont sur les bords, soit sur les lignes au milieu. Là, il n'y a pas de problème. Il y a un petit plus qui apparaît. Donc je double clique une fois, deux fois. Voilà, j'ai ainsi rajouté deux lignes de filets horizontaux. Je vais maintenant pouvoir faire une petite zone de sélection et appliquer la couleur rouge. Voilà, ici, je fais une petite zone de sélection ici, pour sélectionner tous les nœuds, je clique pour avoir la couleur verte, voilà, ici ce sera la couleur bleue, et à droite ce sera la couleur orange, je vais tout sélectionner et supprimer les poignées en cliquant là-dessus, et maintenant j'ai plus qu'à déplacer les nœuds indépendamment les uns des autres, Clac. Et celui-là, je vais le pousser comme ceci. Allez, on va réaliser cet autre dégradé, là. Je duplique, je déplace. Je sélectionne mon outil filet. Je vais faire réapparaître ici les poignées pour adoucir un petit peu tout ça. Hop. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. Là, je vais sélectionner ici euh, cette poignée et l'étirer un petit peu pour pousser un peu la couleur verte. Voilà, Ici la couleur bleue je la déplace, je pousse un peu la couleur bleue comme ceci, voilà c'est pas trop mal. Voilà alors on va maintenant voir comment appliquer euh, le filet de dégradé au contour donc pour cela ben je resélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés je clique je glisse je supprime mon fond en cliquant sur la croix je vais mettre un contour rouge en cliquant sur shift et sur la couleur rouge je sélectionne l'outil filet de dégradé donc ici on va pas appliquer le dégradé au fond mais au contour on va désactiver ici éditer le fond du filet et l'appliquer juste au contour je clique là dessus donc comme tout à l'heure on double clique sur la forme et automatiquement voilà les poignées et les nœuds de couleur sont créés donc on sélectionne le nœud là avec l'outil pipette ou f7 on récupère la couleur ici et on applique tout simplement les couleurs au nœud qui convient donc je duplique cet objet on va maintenant combiner le filet de dégradé avec le fond donc pour cela, je vais créer un fond euh, jaune. Je vais sélectionner l'outil filet de dégradé. Alors on n'oublie pas, très important, de sélectionner ici le fond et le fond ici. Et on désactive l'option Éditer le contour. Donc je double-clique. Donc je vais rajouter ici deux petits filets verticaux. Donc là, ça va être le violet qui est là. Alors je refais ma sélection. Euh, alors, le violet il doit être là. Ici, je sélectionne tout ça. Alors, si on veut vraiment le même violet, on est obligé de sélectionner qu'un seul nœud, de prendre l'outil pipette et de cliquer pour mettre donc, la couleur. On ne peut pas sélectionner plusieurs nœuds. Hein. Par contre, on peut, une fois que le nœud, le nœud a la bonne couleur, on fait copier, CTRL-C. On sélectionne le nœud ici, on fait CTRL-V. Paf. Donc là, je vais sélectionner ces deux nœuds là alors le violet c'est celui-là et là il me semble que ça doit être du rouge alors je ne sais pas, je sélectionne un nœud, e, j'appuie sur F7 je prends la couleur CTRL-C CTRL-V Voilà. donc c'est relativement simple, attention toutefois de ne pas avoir les deux options ici d'appuyer parce que c'est l'option du, du contour euh, qui prend le dessus et euh, c'est très difficile euh, de modifier Lorsque ces deux options sont activées, donc soit vous activez l'option pour le contour, et à ce moment-là voilà, on travaille sans problème, soit c'est l'option euh, pour le fond. Et à ce moment-là, voilà, pareil, c'est relativement facile. Mais ces deux options peuvent, sont, se parasitent. Quoi. Voilà pour ce petit tuto, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions. Euh, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.